Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous introduire deux autres vidéos Une très courte de 1 minute 30 que je vais vous diffuser tout de suite Et euh, une autre que j'ai euh, uploadée sur euh, BeatShot Parce que je crois que elle a été censurée sur Youtube C'est un court métrage d'un quart d'heure Et euh, les, deux, euh, les deux vidéos ont pour point commun de décrire euh, la dystopie euh, de l'agenda 2030, des élites lucifériennes, via l'ONU. Et c'est une société de surveillance, une société de contrôle, euh, via euh, notamment l'identité numérique, et je ferai une vidéo là-dessus. Euh, c'est important que les gens soient au courant de, de, de ce plan. L'identité numérique, donc, qui sera euh, associée euh, à un système de points par crédit social, et euh, qui sera aussi euh, lié euh, aux monnaies numériques de Banque Centrale. Et tout ça va se mettre en place dans les quelques prochaines années. Et c'est important que, euh, que les gens soient au courant de ça, donc n'hésitez pas à transmettre l'information. Et bien évidemment, il faut prier pour euh, retarder les échéances, pour atténuer les choses. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon visionnage.